Eh bien bonjour à tous On va planter les tomates en serre. Bon, je viens de passer un coup de de serre et après j'ai creusé avec le transplantoir environ la profondeur du transplantoir pour euh, faire les creux et j'ai rempli euh, des trous là vous voyez j'ai rajouté de l'eau c'est faut savoir quand vous allez les transplanter dans une terre normale ils vont avoir un petit stress alors monsieur mars février janvier alors ce que je vais faire je vais noter quand même euh, j'ai des petits machins euh, que j'ai récupéré je sais plus où je vais noter janvier comme ça euh, on pourra suivre petit à petit la révolution je vais pas tricher vous voyez que quand même il y a une petite différence celle de janvier bah, la première fleur est ouverte ce matin et celle de mars on l'aperçoit niveau taille juste pour comparaison que je vous fasse ça bien juste pour comparer regardez la différence de taille il y a 15 cm de plus pour celle de janvier et au niveau pot, vous voyez la différence ce qui prouve quand même que si vous avez pas de serre ça sert à rien de se presser et on verra qui c'est qui va avoir la tomate rouge la première bon du coup je vais vous prendre avec moi j'espère que ça va être bien cadré je vais vous montrer un peu comme je procède alors je fais comme jaco aussi là vous voyez les premières feuilles, là, les dix donne comme on dit, on les enlève. Et voilà. Ça, j'ai enlevé c'est des dragons. Je vais les, je vais les menais en, en, port simple. On enlève les gourmands. Bon, je qu'il y en a qui vont me dire, euh, nous, on taille pas, mais là, dans la serre, comme je vais les tenir identiques. Bon, là, je laisserai peut-être, il y a deux têtes. Je verrai selon mon humeur et l'état du plan. Alors, on va procéder. Vous voyez, comment ça manquer de place. C'est un pot quand même qui est, qui est assez gros. Je vais vous montrer l'intérêt de. par ce défi dans le coup. Vous voyez, il y a des jolies petites racines. Même à commencer. On l'a arrosé hier, mais commencez déjà à avoir soif. Alors, ce qu'il faut faire, on le montre jamais assez, mais vous voyez, faut démêler les racines parce que cette racine va aller tout en profondeur et après le reste on le laisse. Voilà. Bon, là j'ai pas mis de tuteur, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, là où il y a les 10 on va mettre la terre jusqu'aux 10 comme ça, ça va. Comme on a coupé les les dix côtes bah Même même j'ai enlevé les deux feuilles du bas là. les quatre autres feuilles. Hop. Alors faut pas hésiter hein, à arroser, soit avant et après, ou soit un bon coup après. Mais c'est quand même mieux de mettre de l'eau dans le trou de plantation. J'ai tout le temps eu des belles réussites. Et là faut. Pour hésiter à tasser le sol, et vous voyez un peu comment est ce joli pied. Alors, dans le coup, on verra bien. Là, il y a la fleur pour celle de janvier, et on va aller s'occuper de celle de mars. Je vais vous montrer quand même la sacrée différence. Et vous voyez niveau racine lui il est pas les trois d'où l'intérêt parce que là on est le 22 mars 22 avril oh low. 22 avril je vais faire pareil bah lui je vais enlever une seule sur les voilà alors on verra bien mais moi je suis quand même satisfait de de mon petit défi pour l'instant même si vous voyez une sacrée différence niveau stade mais moi je vous dis le défi n'est pas terminé le défi se terminera au mois de, de juin on va en profiter pour regarder un peu ce qui se passe bon les boutures ont chaud les choux, il euh, bah, va falloir que. Là, c'est les choux de Bruxelles. Là, des magnifiques euh, capucines. Là dans le coup, ben bah, là. Euh, les gaillardes, zinia Cosmos, Godessia. Ah ouais, ils sont jolis. Les œillets d'Inde, les zinnias encore. Euh, les tournesols là-bas ils sont en train de filer, il va falloir je les plante. Le maïs euh... <coughs> Ah il bah, y a eu une limace. Des mini limaces. Bizarre qu'elles doivent être sous un pot. Là c'est bourrache blanche. Là-bas les hippomées. Les dernières tomates que j'ai semées la semaine dernière. Vous voyez les courgettes. L'assassinat que j'ai fait la semaine dernière, vous voyez, une semaine à mettre à honnête. Et là, les tomates du mois de mars. Alors moi, je vais vous laisser butiner cette fleur de capucine et je vous dis à bientôt.